L'histoire de la pensée économique, comme les contes de Hamadikumba. Il était une fois l'économique. Dans un passé fort lointain, Aristote a essayé de diviser la science de l'homme en trois branches, notamment la politique, qui était la gestion de la cité, l'éthique. Qui était elle, le plus subordonné à la morale et l'économique qui caractérise donc l'activité familiale. Le philosophe Aristote va préciser que l'art de l'accumulation de la richesse, notamment la crématistique, était un élément économique. C'est-à-dire, l'accumulation de la richesse à cette époque de l'histoire n'avait pour finalité que la satisfaction de besoins de sa petite famille. Ce n'est que donc au Moyen-Âge, avec euh, le développement du capitalisme commercial, que nous allons voir l'accumulation de la richesse s'étendre au niveau de la nation. Avec euh, au XVIe siècle, l'État qui va même encourager la recherche de la richesse chez les mercantilistes. Donc, on ne va plus parler de l'économique comme on a fait tout à l'heure avec Aristote, mais on va plutôt parler de l'économie politique. Puisque son sang s'est élargi, euh, passant donc du cadre familial à celui de la nation. Pour donc passer de l'économie politique à la science économique véritable telle qu'elle est aujourd'hui, il y a deux événements majeurs qui ont marqué l'histoire. Nous avons d'abord la première révolution industrielle, elle qui va bouleverser la perception des relations sociales et qui va orienter l'activité économique vers les marchés. Et nous avons également euh, le développement donc, du doctrine libérale. Pour donc euh, comprendre l'histoire de la pensée économique, nous allons partir dans des courants précurseurs jusqu'au courant contemporain ou autrement, nous allons partir euh, du mercantilisme jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'impossible unification de la micro à la macroéconomie. Les deux courants précurseurs de l'analyse économique sont notamment le mercantilisme et la physiocratie de François Kessner. Mais bien avant ces deux courants-là, des analyses qui ont été faites dans la cité antique, notamment avec Aristote, euh, qui va distinguer l'échange en vie de l'enrichissement et l'échange euh, en vie euh, de la satisfaction des besoins de sa famille qu'on encourage à cette époque-là. Ces arguments d'Aristote seront repris euh, par saint Thomas d'Aquin et les scolastiques qui vont en tirer donc une condamnation sur euh, les prêts à intérêt. Et du fait justement qu'à cette époque de l'histoire, c'était la morale chrétienne qui dominait plus sur la pensée économique. Donc en réactionnant contre cette doctrine, notamment la doctrine de saint Thomas d'Aquin, les premières études vaut sur la monnaie vont apparaître en 1360 avec Nicolas Horesme. La relation entre le marchand et le prince, mise en évidence autrefois par Nicolas Oresme, sera au cœur des débats en France où va se distinguer Jean Baudin et Malestro. Cette analyse donc, centrale fut étendue au mercantilisme euh, par l'enrichissement de l'État, par une commerce extérieure contrôlée, euh, par euh, la promotion de l'emploi, euh, la protection des industries nationales. En fait, c'est contre donc, euh, cette vision anti-libérale que va aller Adam Smith. Adam Smith va donc euh, fonder l'école classique. Nous sommes là au 18e siècle en Angleterre, première puissance économique à cette époque de l'histoire. L'école classique du 18e siècle est caractérisée par une évolution radicale de mentalité, euh, de valeurs, de processus et de techniques économiques. Les classiques euh, mettent en avance euh, l'individualisme des agents et notamment cette liberté économique-là, le laisser faire et le laisser aller. Mais dans le temps, les classiques auront pour adversaires de nombreux auteurs dans le monde, notamment euh, en France, en Angleterre. En fait, euh, les auteurs allant de six semaines, de six semaines, à l'angle de Sismondi jusqu'à Karl Marx. Mais c'est véritablement Karl Marx euh, qui va marquer le socialisme. Pendant la première moitié euh, du 19e siècle, l'Angleterre va connaître euh, une crise économique, notamment à la fin de la guerre Napoléon. Ces crises économiques vont se répercuter sur presque tout le monde entier. Également, et le monde va connaître un moment des crises de surproduction. production Ces crises de surproduction vont euh, donc entraîner une aggravation de la corruption ouvrière, notamment avec les femmes et les enfants qui vont travailler dans des industries avec des journées de travail interminables. Tous ces faits donc ingérés vont donc détruire la prestige de l'école classique qui mettait autrefois en avant euh, cette liberté économique là. Donc euh, d'où donc le célèbre critique de Karl Marx euh, qui dit que le capitalisme porte donc en elle-même le germe de sa propre D'extruction. En 1870, où le monde était en train de connaître la grande dépression économique et notamment de la seconde révolution industrielle, qui fait donc remonter les économies des États-Unis et de l'Angleterre au rang international. Un certain ensemble d'auteurs vont se relever à cette époque-là et vont donc mener une autre étude de la science économique, notamment avec une nouvelle méthode, le raisonnement à la marge, et vont donc aboutir à la même, au, au même résultat que les classiques. Voilà pourquoi euh, John Menard Kent, qui va venir appeler, va les appeler les néoclassiques. Donc, ces auteurs sont notamment euh, William Stanley, Jevonne, Léon Wallace et Karl Menger. Mais c'est véritablement Léon Wallace qui va marquer ce courant de pensée avec son concept donc, de l'équilibre général. La période allant entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, caractérisée par la crèche financière de 1929, va amener donc un nouveau auteur assez élevé et à amener une analyse de la science économique. Lui, c'est John Maynard Keynes, qui marque la pensée économique à jamais, qui va publier son œuvre intitulée La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936 et cette œuvre qui constitue donc une critique à l'équilibre général contenu dans le marginalisme et une façon aussi de montrer l'incapacité de l'économie de marché à pouvoir donc trouver l'équilibre. Mais juste après Keynes en 1937 donc, X va venir avec le modèle ISLM pour essayer de réexpliquer cette théorie, la théorie de Keynes notamment. Et deux ans plus tard, en 1939, X va donc découvrir le modèle ISLM et il va essayer de diviser donc la science économique en deux branches telles que sont aujourd'hui. D'une part, la microéconomie se basant sur l'équilibre général ou arlacien, et d'autre part, la macroéconomie qui va se baser sur l'équilibre global keynésien. Juste après cela, nous allons voir l'apparition de, de, de, de certains noms d'auteurs, notamment Samuelson et autres, qui vont venir avec euh, la foule de Phillips et essayer d'expliquer de, les différentes théories qu'on connaît aujourd'hui, la théorie monétaire et la théorie budgétaire, et qui vont essayer de montrer quel est le jeu qu'il peut avoir entre l'inflation et le chômage. Mais euh, dans le temps... Et il y a l'apparition de la situation euh, de qu'ils seront incapables d'expliquer. Et ce n'est que donc à Milton Friedman qui est devenu le privilège d'expliquer euh, ces phénomènes-là. Nous sommes déjà là dans la pensée contemporaine. Et on va dire que tout auteur qui va décider de suivre un courant euh, déjà existant, on va le tracer dans l'orthodoxie. Et tout autre auteur qui va décider de se distinguer, on va donc euh, le mettre dans le. Euh, euh, l'orthodoxie. Voilà donc en quelque sorte l'histoire de la pensée économique comme les contes de Hamadoukoumba.